ton avion ainsi que ton pilote personnel. Allez c'est parti, on va euh, à Paris. Okay. Maintenant tous les matins je mordais, je me regarde à la gage, je me dis je suis trop fraîche, je trop fraîche, je suis trop bonne je suis trop bonne, je suis trop fraîche. En espérant devenir bonne la famille, hein. on se au courant, hein. vous me dites hein, si je deviens fraîche ou hein. pas. Eh Allez hein. oh, ça sent la moule Ça va pour ça, ça plus la, la ouais en fait, ils sont en train de faire des moules. Regardez, ça se déchire. Et avec un peu d'eau, ça devient du savon. Dis-moi, c'est des vrais tes tatouages Vu le prix qui m'ont coûté, j'espère. Et comment tu vas faire quand tu vas regretter En général, je réponds, ta gueule. Oh <laughs> <laughs> no no no no <laughs> <laughs> What in the fuck is this motherfucking bag? Oh my god, motherfucking Newport's nigga no C'est y a pas de chaussures mais tu en as un dressing entier, combien coûte encore Un peu moins de 1000 euros. que les hommes absolument dégueulasses qui font jamais le ménage sont partis il reste que les hommes bien alors s'il vous plaît laissez un commentaire pour que les femmes puissent vous trouver c'est marrant la chanson Bella Ciao en fait on dirait une liste de courses t'sais. alors t'iras acheter des macaronis, des tortellini et des spaghettis un peu de serrano je vais pas te taper, viens non tu sais moi j'ai pas lu ça je sais pas lire ça mais j'ai senti ça ça la merde pour toi, hein C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie, hein Parce que oui, j'ai pas de permis. Il y a une voiture qui s'arrête pas loin, et en fait, elle est super crade, elle est blanche, mais connais, elle est marron, genre. Il y a des petits cœurs dessus, j'adore En hiver. Ah, oh, c'est froid. Ah, oh, la couverture, elle est froide, là. Oh en été. Ah, Ah oui, les amis, j'ai que ce masque fait hyper mal. Alors, j'ai mis sur un côté de mon visage pour voir ce que ça fait en réalité. On y va. Un, de trois, coups Ah, et... oh, marie peine. Je n'ai marre tout le temps que vous dites que les filles noires doivent tous être naturelles. Mais non, moi, je ne suis pas naturelle. Tu m'assètes ou tu ne m'assètes pas Je sais même pas la gueule du voisin, ça fait même pas longtemps qu'il fait pas longtemps. Ça... Oui, ça fait pas longtemps qu'il habite là. Je sais même pas sa gueule. Et comment récupérer ma culotte oh là. Donc, euh, de date de naissance ou quoi que ce soit, dans les poubelles. Moi, chez moi, je fais ça. Comme ça, on ne vole rien. <rire> allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez de toki beri o salop bu geografik tambat afiyetler olsun crazy Bonjour, je suis aux toilettes, et bon, je pensais que j'étais enceinte, mais je vous montre, finalement, non, c'est négatif, alors je suis pas enceinte, je suis juste grosse. Raconte-moi une blague drôle. Attention, vous allez vous tordre de rire. Monsieur et Madame Stiquet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle Sophie, car sophistiquée J'ai un bobo Regarde mon bobo Fais oh, un bisou T'as mon doigt là mon petit chien. <rire> Tu me fais un bisou ou une baffe Une baffe Tu me fais un sens bisou ou une baffe Je suis pas sûr fais un bisou Oh Arrête Arrête Manicule, oh, c'est okay. les mains, okay. pédicure. Ah, pédicure. Non, pédicure, c'est quoi Les pieds. Les pieds. Et trou du cure, c'est Trou du cure, quoi Trou du cure, c'est le... Ah Et Non. <rire> Et alors, on n'est pas sur TikTok ah oui. TikTok, tac TikTok tout. En bas au champ, ça fait du robé. Et alors, on n'est pas sur TikTok, nous <rire> hey, Eh t'entends Oui. T'inquiète non, Kiki, t'inquiète, deux secondes, c'est du verre incassable. Bon là il est cassable, non, hein. Ah, il y a de la découpe, il y a de la découpe, il y a de la découpe. Hein. Et... Attention. toc là. Qu'est-ce que tu crois <rire> j'ai pas vu, mais ça va jusque-là. bas Ça va jusqu'au en fond Je sais pas ce que je voulais. <rire> je vais ramener ma pote à 20. 23... Quoi Ma maîtresse, elle va me crier quand, quand ça va être plus les vacances. Mais c'est les vacances, non Oui, mais ça, maintenant, dans un dodo, c'est plus les vacances. Bonne soirée. Oui tout à fait. Ah ouais je m'en fous. Bon le loup tu te dépêches là Oui oui bah oui je... Qu'est-ce que t'as des tout fait Non non ça va rien, ça va. Dis donc C'est mon canard ça Mais oui mais parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Attends le loup je vais chercher partout non mais attends, genre... attends, tu la comprends, attends, attends c'est rien, c'est parce que... Ah euh... vas-y, je t'écoute. Bah, attends, attends, faut que déjà que je te contrôle. T'es super magnifique. Bon, en vrai, j'aime pas les gens. Et ça craint trop. <rire> Genre j'aime trop les clients et tout, y a pas de soucis. Mais je m'entends pas avec les gens. <rire> oh I stepped in shit. Uh, Excusez-moi de vous le dire comme ça, d'être oui. très direct, mais j'ai extrêmement mal à la figue. Je ne peux rien faire pour vous, mademoiselle, je suis obligée, j'ai rendez-vous. Poteau, l'insurance va rembourser à 100%. C'est devant Action et voilà, sinistre 0%. Au revoir. Mamie, j'ai mal à la moula. C'est quoi ça Ben la moula quoi. Mais c'est quoi la moula Ma grosse moula. <coughs>